Voilà, donc ça tourne, hein. donc je vous présente, euh, enfin on va vous parler de Mumble. Euh, donc Mumble c'est un service audio, un serveur audio sur lequel les gens peuvent dialoguer ensemble. Tu vas nous en parler un peu et tu vas peut-être nous expliquer aussi à quoi ça pourrait servir, parce que je crois que c'est très ambitieux. Bonsoir Alors en fait oui, Mumble c'est un, un serveur audio euh, qui permet euh, à des gens sur internet euh, d'écouter les AG, d'écouter les radios, euh, d'écouter les télés éventuellement et les périscopeurs, mais aussi euh, d'écouter les travaux de commissions intervilles, euh, sachant qu'effectivement on invite les commissions à utiliser cet outil quand elles ont envie de, des commissions dans chaque ville. Par exemple, commission LGBT qui veut euh, faire des synthèses ou des travaux qui concernent plusieurs villes, des, des, des choses qui sont plus d'ampleur nationale, ils peuvent utiliser cet outil euh, pour pouvoir communiquer et faire des réunions virtuelles les interconnexions audio. Là par exemple ce soir, il y a euh, là, 17 personnes qui sont sur internet et qui peuvent intervenir s'ils le demandent. Ils demandent un tour de parole et on peut leur passer la parole et on les entendra dans les enceintes de l'AG. Voilà. Donc euh, pour les radios et les TV, c'est aussi la possibilité pour vous de recevoir des auditeurs. Il y a des volontaires euh, sur Mumble qui viennent souvent, qui font un pré-filtrage et euh, ça fait un petit standard téléphonique euh, mais de qualité. Et vous pouvez bien gérer, voilà, donc c'est essayer de, de fédérer l'ensemble des sources audio en permettant une participation. Donc c'est quelque chose qui aide à l'horizontalité, voilà. Alors, est-ce que ça marche bien, je veux est-ce que le, la qualité du son est bonne Est-ce que c'est une sorte de Skype avec la voix qui est un peu distordue est Est-ce que ça tourne que sur Mac Enfin, comment ça marche tout ça alors c'est au niveau qualité audio, c'est qualité CD, hein, l'encodeur le, encodeur, c'est Opus, donc c'est de très bonne qualité, euh, c'est bien chiffré et sinon ça tourne sur tous les smartphones, on peut l'installer sur un iPhone, sur un Android, sur iPhone c'est l'application Mumble, sur Android il vaut mieux prendre Plumble et sinon ça s'installe euh, PLUMBLE, elle est mieux que l'application Mumble sur Android, il vaut mieux prendre Plumble, la version gratuite. Et sinon sur PC, euh, Windows euh, ou Debian, ça s'installe très facilement, ça se télécharge, vous cherchez Mumble sur Google et vous trouverez, et aussi sur macOS. Donc c'est vraiment disponible sur toutes les plateformes, et sur le site de Nuit Debout, il y a un wiki où on donne les informations pour le paramétrer pour paramétrer ce client, cette application qui permet donc euh, d'écouter et d'interagir. Voilà. Non, mais alors concrètement, comment on fait pour se connecter Est-ce qu'il faut rentrer une adresse IP Est-ce qu'il y a des chiffres un peu à rentrer un peu compliqués Tout ça, comment ça marche Quelles sont les étapes pour se connecter alors effectivement il y a un paramétrage, du, euh, il faut paramétrer un favori dans votre application avec euh, comme adresse mumblenui comme numéro de port 64 Mumble .fr, ça c'est l'adresse du serveur, et le numéro de port c'est le port standard le 64738. et ensuite il suffit de choisir un pseudo, et il y a un champ qui s'appelle password, il faut le laisser vide. Voilà. Donc ça veut dire que, mais est-ce est que toutes ces informations là on peut les retrouver sur le net oui bien sûr, c'est sur le wiki de Nuit Debout, donc wiki.nuitdebout.fr, c'est dans la boîte à outils numériques, euh, outils d'audioconférence, et là il y, y a des tutos pour installer, il y a le rappel des paramètres que je vous ai donné et euh, tout ce qu'il faut donc pour installer sur un PC euh, comme il faut. Voilà. Mais euh, alors, je suis désolé de poser cette question, mais euh, est-ce que euh, est-ce que c'est sécurisé quoi Est-ce qu'on peut se faire euh, écouter par d'autres gens, etc. Alors, c'est très bien chiffré, mais ceci étant, aucun outil sur Internet n'est sécurisé à 100%, même si c'est chiffré. Si une agence de renseignement ou des hackers veulent installer un, un malware pour voler les clés de session, ça peut toujours être écouté. Ceci étant, ce n'est pas un outil destiné à transmettre des informations confidentielles. C'est juste un outil de travail intercommission pour participer à l'AG, prendre un tour de parole. Donc, il n'y a rien de confidentiel, c'est plutôt complètement public. Donc... Même si c'est chiffré et que c'est cassable entre guillemets, même si c'est bien chiffré, euh, la, la sécurité n'est pas la priorité de cet outil. Au contraire, c'est d'être le plus public possible. Donc, il euh, n'y a rien à cacher euh, sur ce Mumble. Alors, en fait, c'est assez proche d'un autre outil qui est pas mal utilisé par les gamers, hein, c'est par les joueurs vidéo. Il s'appelle TeamSpeak, mais c'est... Voilà, qui fonctionne de la, à peu près de la même manière Donc, mais là c'est juste que euh, tu as installé le serveur Mumble chez toi et tu t'es raccordé au, au nom de domaine de Nuit Debout en fait c'est ça tout à fait. Ben, oui. tout à fait, le serveur est temporairement chez moi, il va migrer euh, je pense assez prochainement euh, sur le sur le serveur de la quadrature du net et euh, ça ne changera rien du tout mais bon ce sera plus confortable pour moi euh, et il euh, n'y bah, a rien de particulier à ajouter par rapport à ça alors euh, la question que j'ai envie de te poser c'est est-ce que comment on peut faire euh, les gens pour euh, rajouter leurs AG alors là par exemple je ne sais pas il y a peut-être euh, Caen ou Alès ou Clermont-Ferrand ou Lyon ou Toulouse qui voudraient aussi utiliser ce Mumble pour pouvoir diffuser leurs âgés est-ce que c'est compliqué pour eux à faire Le montage est relativement simple comme tu le constates il suffit d'une simple petite alors, pour pour pouvoir faire du multiplex audio, pour faire de la retransmission, un simple smartphone suffit avec l'application Mumble installée et puis un câble qui va vers des enceintes amplifiées. Pour faire du multiplex audio, il faut avoir une simple petite table de mixage à 50 euros comme celle que j'ai là. Et euh, avec au moins, ce qu'il faut c'est qu'elle ait une... Il oh bah y en a plein, j'ai mis sur, sur Chat euh, des références. On va faire une page wiki euh, sur ce sujet pour ceux qui veulent faire le montage. C'est très simple. Il faut juste une table de mixage avec une fonction pré-écoute au casque pour pouvoir... Euh, renvoyer dans Mumble, au niveau entrée audio sur le, le PC, juste le micro, pas le micro plus le, le son de Mumble, parce que sinon c'est renvoyer Mumble dans Mumble, ça fait un écho, euh, voilà. Donc il faut juste une fonction préécoute au casque, et tu vois là je l'ai sélectionné sur l'entrée euh, du micro, et euh, j'utilise la sortie euh, préécoute au casque pour renvoyer le son euh, de la G dans Mumble. Voilà, c'est très simple en fait, le montage est vraiment élémentaire, il hein, n'y a aucune complexité, euh, c'est vraiment super simple. Alors, du coup, est-ce que c'est possible d'enregistrer par exemple là, euh, la G que tu es en train d'enregistrer ce soir Est-ce qu'on va pouvoir euh, la réécouter par la suite Alors, on, on les. Oh, bah écoute, euh, oui, elles sont enregistrées pour que d'autres puissent en profiter. Pour le moment, euh, c'est pas mis en ligne encore, mais les fichiers sont. On, on est plusieurs à les enregistrer. Euh, on a en projet à l'avenir euh, de pouvoir l'automatiser et faire en sorte qu'effectivement on puisse avoir, euh, tout comme on enregistre les comptes rendus d'AG euh, manuscrits ou de commission, euh, ça va être publié, c'est la commission mémoire qui s'occupe de ça, donc on travaille en partenariat commission numérique, commission mémoire, pour euh, on travaille sur ce sujet, voilà, mémoire commune. Alors, mais, alors, il, par contre pour une AG il faut absolument avoir un ordinateur, un ordinateur et une table de mixage, C'est euh, quelqu'un juste avec un téléphone portable et euh, un, un câble vers euh, « c'est pas possible » Oui on, on pourrait le faire à la limite euh, il faut oui il faut un ordinateur quand même parce qu'il faut pouvoir euh, si quelqu'un veut intervenir prendre des tours de parole euh, donc faut, on peut dialoguer il y a un chat texte aussi avec euh, dans Mumble donc euh, euh, bien il bien qu'il y a un deuxième animateur comme je le fais ce soir derrière l'ordinateur pour prendre éventuellement des tours de parole euh, qui serait demandé euh, sur Mumble. Donc une sorte de modérateur euh, sur Mumble, en fait, hein, c'est ça. Mais est-ce que le, Mumble, le modérateur peut être ailleurs Je veux dire, est-ce que ça peut être quelqu'un qui peut être dans Mumble, enfin, euh, sur le réseau Mumble, et, euh, et, modérer, et dire lui-même, « Bon, toi, tu vas pouvoir parler au prochain, et je te mets dans ce salon-là, et tu vas pouvoir parler, c'est ça ?» C'est exactement ça. L'animateur le, le, modérateur Mumble peut être chez lui, il n'est pas obligé de venir sur place. Donc, à ce niveau-là, c'est assez intéressant. Ok, euh, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire Moi, ce que je sais, c'est que hier, j'étais avec... Euh euh, hier, euh, euh, l'après-midi, euh, j'étais donc sur Mumble et alors j'ai un problème chez moi, je n'ai pas de micro, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, c'était euh, un des membres de Mumble qui faisait la manifestation. Il avait décidé d'être très très en amont de la manifestation et donc il a suivi euh, euh, tout, tout, au, tout au long, mais vraiment en, un, en amont de la tête de la manif. Et en fait, euh, il racontait, il faisait des interviews et il nous faisait suivre. Donc ça c'est aussi une expérience, une manière d'utiliser euh, Mumble qui est assez exceptionnelle parce que là du coup on a vraiment l'impression d'être dans une vraie radio et de participer avec les gens à l'action. Donc euh, ça peut être quelque chose qui peut même être euh, l'occasion de faire suivre une action à d'autres personnes par exemple. Tout à fait en fait c'est la personne vers debout qui a fait hier, euh, qui a interviewé des gens tout au long de la manifestation et sur la place, il s'est comporté exactement comme un périscopeur mais audio en fait. C'était juste au niveau audio. Et ce qui est intéressant, peut-être à l'avenir, on le retransmettra sous forme de radio, on verra. Euh, pour le moment, les gens peuvent venir dans le salon où se trouve ce genre de personnes, les, les, les mumbleurs, on va les appeler, euh, pour venir les écouter ou parler avec eux. Et c'est ce qui s'est passé hier. En fait, la, ce qui est intéressant, c'est cette interactivité qui permet vraiment à beaucoup de gens d'interagir et de participer avec des gens comme Vers debout qui s'improvisent qui citoyen reporter, le temps d'une journée. Oui, ça, c'est effectivement une plutôt, plutôt bonne idée, ça, d'essayer de, comme ça, en fait, de créer du contenu, en fait. C'est ça. Là, le, le, le média est tellement simple d'utilisation que finalement, le contenu, tu peux le créer autant que tu veux et, et le recréer, le inventer, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors... Euh, à chaque fois qu'on arrive sur le euh, serveur Mumble, on est toujours très impressionné par, parce que vous avez énormément bossé pour rendre présent beaucoup, beaucoup de villes et beaucoup de commissions. quoi. Et donc, on arrive comme ça avec une liste de je crois, 250, 50, je ne sais pas. Il y a Pau, il y a euh, Partenay, il y a Périgueux, il y a Perpignan. Toutes ces villes-là sont des villes où il y a des, des euh, nuits de debout, c'est ça alors on a, on a répertorié, on a fait une arborescence et on a prévu, on a été très ambitieux mais je pense qu'on a prévu toutes les villes qui s'étaient signalées avec une nuit debout donc on a, on a créé des salons euh, pour pouvoir accueillir toutes les villes mais bon pour le moment c'est vrai que c'est principalement Paris, quelques grandes villes où il y a des choses qui se passent, euh, on est vraiment au tout démarrage et euh, donc pour le moment c'est pas encore beaucoup utilisé euh, par, les, par la province. Par contre, du coup, ça permet des dialogues inter-villes euh, inter ou inter-pays même. Parce que, euh, il y a quelques jours, il y avait euh, l'Argentine qui a participé euh, à, la, euh, à une AG, puisque Elle s'est exprimée devant tout le monde. Et donc, euh, là, même euh, l'AG la, a répondu avec des applaudissements. L'AG a pu poser des questions à, à, à Cordoba. Euh, donc, c'était quand même assez impressionnant. Donc, du coup, il peut vraiment y avoir des âgés, des, des interagés ou même des âgés d'âgés. Euh, C'est-à-dire vraiment avoir euh, bah, 10, 15 ou 40 euh, villes en même temps connectées dessus et qui dialoguent. Ça, ça ça Est-ce que ça affaiblirait le serveur Est-ce que ça risque pas de décrouler un peu le serveur s'il y a beaucoup de monde qui est connecté alors le serveur peut supporter beaucoup de connexions simultanées, hein. euh, là avec la bande passante dont je dispose actuellement on peut monter jusqu'à 5000 personnes, donc ça laisse le temps de voir, et euh, après c'est grosso modo 40 kilobits par personne en moyenne, donc euh, avec 200 mégabits on met à peu près 5000 personnes, et euh, le serveur peut monter bien plus haut, on peut monter jusqu'à 10 000, 20 000, 30 000 s'il le faut, Voilà. Donc, on pas... et sans détérioration de la qualité bien sûr. Super, ça allait presque magique. J'espère que ça va encourager des gens à venir rejoindre. Euh, une chose est sûre, c'est qu'il y a un accueil. Euh, C'est-à-dire que les, per les personnes qui débarquent pour la première fois vont arriver euh, par défaut sur l'accueil. Et là, il y a toujours au moins une ou deux personnes qui sont là pour les accueillir et pour les aiguiller et pour répondre à leurs questions. Tout à fait, il y a un salon accueil où on conseille à tout nouvel arrivant qui n'est pas familiarisé avec le team Mumble de se rendre à l'accueil. Où il y a des animateurs qui pourront l'aider à bien paramétrer son logiciel. Notamment la fonction Push to Talk qui permet de prendre la parole uniquement en appuyant sur une touche. et, et pas, euh, pas la barre d'espace. Non, pas la barre d'espace, Il faut lui prendre une touche, met genre contrôle, fonction, euh, alt. Euh, donc faut, bon, on, on, on offre un soutien pour aider les gens à paramétrer euh, leur client Mumble. Et euh, sinon aussi on recommande aux gens de ne pas utiliser d'enceinte Mais d'utiliser plutôt un casque avec un micro Ce qui évite les effets d'écho et de l'arsen voilà. la, la, on, on réclame cette configuration par exemple pour passer à la G, S'il y a des gens qui veulent passer à la G là tout de suite euh, On va exiger qu'ils aient au moins cette configuration là Le push to talk activé Et euh, un casque micro ou des oreillettes de smartphone avec un micro Enfin, enfin bon c'est vraiment un détail parce que c'est ultra simple en fait Enfin voilà, C'est un truc qui se prend en main en l'espace de... Enfin voilà c'est... C'est après, c'est vraiment de la, la conversation, euh, euh, voilà, des sujets de discussion tels qu'on peut en avoir en permanence euh, sur l'actu, sur voilà, enfin bon, c'est vraiment très très riche et ça et ça vraiment, c'est très, très très enthousiasmant. Il euh, y a parti, pas, pas mal de monde le, ce, le soir pendant la G, ça c'est vraiment très sympathique et euh, bah, écoute. Merci beaucoup Fred, merci beaucoup d'avoir installé euh, ce mumble parce que c'est vraiment une très très très très, très riche idée. Euh, J'espère qu'il y aura de plus en plus de monde pour l'utiliser parce que ça nous permettra vraiment de pouvoir parler à d'autres villes euh, dans lesquelles il y, des, euh, il y a des nuits debout et où ils ne se trouvent pas assez nombreux pour pouvoir participer. Là ils peuvent participer en utilisant leur téléphone portable peuvent s'installer dans un espace, dans, dans, sur un banc, dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur village ou n'importe où et puis euh, participer à, à une AG à Paris ou à Lyon ou à Londres ou à Montréal. Et donc ça, c'est assez exceptionnel. Merci encore Fred. C'est l'occasion pour nous de finir un peu en beauté avec euh, cette, cette séquence-là. Euh, donc euh, je, vais faire, je vais terminer l'émission. Euh, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission encore un peu, peu rock'n'roll. Hein. On essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Il y a des petits ajustements. On est en train de passer dans une, dans une modalité beaucoup plus légère que celle qu'on était auparavant. Donc C'est ça qui explique que euh, bon, bah, voilà, ce soir, c'était un peu bizarre. Demain soir, euh, on va voir comment ça va être. Peut-être que vous allez revoir la mire qui va réapparaître. Et Il y aura peut-être moins de gens qui vont passer devant la caméra. Ou qu'ils hésiteront de passer devant la caméra. Et donc, voilà, c'est l'occasion de vous montrer, de faire faire un peu le tour de la place de la République ce soir. Merci beaucoup à vous. On se retrouve demain 107 mars. Et salutations et merci encore de votre fidélité. Ciao.